bonjour et bienvenue dans cette première séance de découverte d'hypno natale et de la méthode grossesse de rêve Eh bien vous allez découvrir une séance d'hypno relaxation qui correspond à vous sentir zen tout en étant parfaitement éveillé et il vous reste qu'à suivre le son de ma voix qui vous guide au fur et à mesure vous allez rentrer dans un état de relaxation profonde tout en étant éveillé et à la fin de cette séance vous pourrez également vous réveiller tranquillement et vaquer à toutes vos occupations Je vous invite à vous installer confortablement à prendre une position assise de préférence cette séance est dynamisante et va aider à la nidation de votre bébé alors bonne découverte et je vous souhaite beaucoup de plaisir très bien et bien maintenant que vous êtes confortablement installé vous pouvez laisser aller votre corps se poser sur ce siège les pieds confortablement positionnés au sol en sentant votre respiration qui se place vos mains posées sur votre corps vous pouvez commencer à découvrir toutes les sensations de toucher que vous pouvez avoir avec le sol la terre et vos mains avec votre corps tout comme votre corps avec votre chaise et puis dans vos narines vous pouvez découvrir cet air pur qui circule en vous et qui vient nourrir vos poumons et votre poitrine votre sang cet oxygène qui circule en vous en vos cellules vient nourrir votre corps et y amène de l'oxygène pour le détendre au fur et à mesure que vous respirez vous pouvez sentir cet espace qui grandit en vous à l'inspire un peu comme si vous pouviez grandir en inspirant voilà, comme cela c'est très bien et puis en expirant vous sentez que votre corps se relâche et se détend et puis vous entendez le son de ma voix qui vous guide et peut-être d'autres sons à l'extérieur et même si vous entendez d'autres sons vous pouvez tout de même vous détendre et vous relâcher et au fur et à mesure que vous entendez le son de ma voix qui vous guide vous allez vous laisser vous relâcher, et vous détendre tranquillement à votre rythme. Et en même temps que vous sentez votre corps, vous pouvez entendre le son de ma voix. Et en même temps que vous percevez la température, de l'air autour de vous, comme une délicate caresse sur votre peau. Vous pouvez aussi refermer vos paupières pour vous laisser profondément aller à la détente maintenant. Derrière vos paupières fermées, vous pouvez percevoir peut-être une lumière. Être des couleurs qui défilent derrière vos yeux ou pas peu importe ce que vous ressentez à partir du moment où vous laissez aller ces paupières se relâcher vous sentez que quand vous respirez en même temps que vous respirez ces paupières peuvent se sentir très libres peut-être même papillonner un petit peu comme pourrait le faire un papillon qui vole pour aller de plante en plante se faufiler entre les feuilles et revenir par-ci par-là vous pouvez peut-être laisser venir à vous ces sensations de légèreté pour vous ces sensations d'être léger est-elle un papillon un papillon qui peut avoir des couleurs particulières votre papillon à vous et tout en respirant profondément vous observez les sensations de votre corps les sensations de chaque partie de votre corps la position de votre pied gauche comment qu'il est positionné quel est son contact avec le sol Et puis la position de votre pied droit également quel est son contact avec le sol vous pouvez avoir parfaitement la sensation de votre corps posé sur la chaise les appuis des bras le soutien de la chaise pour votre corps et pour vous la position de votre tête comment vos épaules peuvent se relâcher au fur et à mesure que vous respirez. Vous pouvez percevoir toutes ces sensations en vous. Et comme votre corps peut être posé là et détendu, vos paupières sont fermées, vous pouvez avoir peut-être maintenant derrière vos paupières comme un écran de cinéma qui s'allume pour vous faire défiler le film qui correspond à cette séance certaines personnes sont plus visuelles et d'autres sont plus sensitifs cette séance est organisée pour que vous soyez à la fois au creux de vos sens de vos sensations et également à laisser venir à vous toutes vos sensations visuelles parfois vous n'aurez pas de sensations visuelles mais vous n'aurez que des sensations physiques et ce sera très bien aussi alors je vais vous inviter à vous détendre encore plus en sentant que votre corps peut être posé là sur la chaise et que vous pouvez y faire circuler votre souffle de vie votre souffle de vie qui vous est donné par la terre au fur et à mesure que vous respirez alors prenez conscience de cet oxygène qui rentre dans vos poumons prenez une profonde inspire ample et fluide voilà c'est très bien et sentez où arrive cet air en vous et jusqu'où il peut circuler peut-être que d'un côté peut-être des deux côtés prenez le temps de renouveler l'expérience de prendre une profonde inspiration ample et fluide wow. Et ressentez où circule cet air dans votre dos, dans vos épaules, dans votre ventre, dans vos jambes. Et observez que lorsque vous pensez à certaines zones de votre corps, vous pouvez y envoyer votre oxygène par la pensée, bien sûr. Et vous pouvez envoyer cet air pur qui circule dans toutes les parties de votre corps, y compris chaque jambe, chaque pied, chaque mollet, chaque doigt de pied. Sentez comme tout votre corps s'anime et prend de cette énergie. À partir de votre cœur, là où circule cet oxygène, cet amour de la terre pour vous, cet air pur, vous pouvez le faire descendre jusqu'à chacun de vos orteils. Et maintenant que cette air est dans chacun de vos orteils et de vos pieds, vous pouvez sentir que cette air va se lever également sur la terre, là en dessous de vos pieds. Et que la terre respire avec vous, au rythme de votre respiration. C'est comme une pulsation, un son que vous pouvez laisser vibrer en vous. tel un battement de cœur, au rythme de votre respiration, cette pulsation s'installe et laisse aller en vous la détente. Vous sentez votre corps qui devient toujours plus posé sur la chaise. Vous sentez votre dos, vos fesses, vos jambes, vos bras, votre tête. Et vous pouvez vraiment laisser aller tout votre corps se détendre profondément maintenant. Puis derrière vos paupières fermées peut-être que vous pouvez voir une couleur de détente se présenter pour vous une couleur de détente quelle qu'elle soit peut-être que c'est rose peut-être que c'est violet peut-être que c'est blanc Votre couleur de détente pour vous qui vient vous lover maintenant comme une belle bulle de protection, comme une belle bulle de protection. Cette couleur se place tout autour de vous, et vous pouvez peut-être même y avoir plusieurs couleurs à l'intérieur, et tout en entendant ce son vous pouvez laisser cette bulle de protection se diffuser. Se diffuser tout autour de vous, pour vous et pour votre bébé. Et tout en entendant ce son et ma voix qui vous guide, vous sentez que la bulle se place et vous protège totalement dans l'amour, l'écoute, la paix, la patience, l'acceptation, la joie, la joie d'être enceinte et d'accueillir toutes vos sensations dans votre corps de bien-être pour votre bébé. Et lui aussi profite de cette détente. Il peut en profiter pour... Venir se placer au creux de votre matrice, de votre utérus. Se nidifier, se nidifier au creux de votre corps, dans votre utérus, au bon endroit pour y grandir en parfaite sécurité. Parfaitement posé là, prêt à recevoir toute l'énergie en provenance de votre corps, pour lui. Et maintenant que ce bébé profite tout comme vous de cette belle bulle de protection, il peut grandir car la bulle grandit avec lui, au fur et à mesure qu'il en a besoin, il sent qu'il est totalement en sécurité là, au creux de votre corps, et qu'au rythme de votre respiration, à chaque fois que vous y pensez, à poser votre respiration pour lui, eh bien vous vous connectez immédiatement à un moment de détente et de partage avec lui. Rien que lorsque vous penserez à la couleur de la bulle de protection ou à la sensation physique que vous avez de cette bulle de protection-là maintenant, eh bien, vous allez être connecté immédiatement à votre bébé afin que vous et lui-même se détendent immédiatement, immédiatement, la sécurité s'installe, le calme, la joie, le partage, pour vous et lui. Et maintenant que cette connexion est faite, bien vous allez pouvoir tout en étant là confortablement installé creux de votre chaise, vous allez pouvoir à l'aide de votre subconscient, vous allez pouvoir être là et ailleurs et je vais m'adresser à votre mental, je vais m'adresser à votre inconscient et votre subconscient pour que votre mental fasse le lien entre votre corps physique et votre subconscient. Je vais vous proposer et demander à votre inconscient de faire un voyage avec cette belle bulle de protection autour de vous. Vous allez pouvoir vous imaginer voyager ailleurs, peut-être même prendre un moyen de locomotion, un moyen de locomotion que votre inconscient vous propose, cela peut être un vélo, cela peut être une voiture, un train, un avion. En tout cas, c'est votre moyen de locomotion à vous qui se présente maintenant et que votre inconscient, à l'aide de votre mental, vous propose de profiter. De profiter de ce voyage. Ce voyage en parfaite sécurité dans votre bulle de protection. Certaines personnes choisissent tout simplement de voyager à travers la bulle de protection jusqu'à ce qu'elles arrivent délicatement posées dans leur bulle, dans un lieu ressource, un lieu d'harmonie et de paix où elles peuvent se mettre à marcher à l'intérieur de ce lieu. Alors vous pouvez, vous aussi, vous laisser porter par votre bulle de protection et vous laissez porter jusqu'à ce que vous soyez déposé, déposé, déposé, à votre rythme dans ce lieu magique, dans ce lieu ressource. C'est peut-être une forêt, c'est peut-être un, un bel endroit, parfaitement imaginaire. En tout cas, c'est votre lieu ressource à vous. Dans ce lieu, vous sentez que vous êtes accueilli qui peut se construire tout autour de vous, au fur et à mesure que vous marchez. Au fur et à mesure que vous marchez dans ce lieu ressource, vous pouvez percevoir votre détente s'installer dans votre corps encore plus. Vous sentez cette détente, ce qui vient dans votre corps, harmoniser tout ce bien-être en vous, profondément, jusque dans vos muscles, jusque dans vos os, au fur et à mesure que vous marchez dans ce lieu ressource, vous sentez la détente se poser profondément en vous. Et tout en avançant, vous pouvez observer peut-être ce lieu, les couleurs, les sensations, les odeurs, et c'est parfait pour vous. Ce lieu est votre lieu ressource, prenez le temps de l'observer. Prenez le temps de le savourer, peut-être même de vous y déposer, vous y allonger, vous y détendre, prendre le soleil, prendre les sensations de ce lieu-ressource pour vous et votre bébé. Et je vous laisse quelques instants savourer le lieu-ressource dans lequel vous êtes au rythme de ce son Gardez le contact visuel et sensitif dans votre corps maintenant pour en profiter pleinement. Accueillez cette pureté, cette paix, cette détente pour vous qui vient amplifier la détente à l'intérieur de votre corps maintenant. Tout votre corps s'apaise, tout votre corps se ressource. Votre corps, vos muscles, vos tendons, vos cellules, vos diaphragmes, votre périnée se positionnent pour accueillir ce bébé maintenant. Pour qu'il s'y sente parfaitement protégé, parfaitement en sécurité, Toute cette énergie pour votre bébé lui permet de grandir à son rythme, au bon rythme pour lui. De grandir à son rythme, au bon rythme pour lui. Et je vous laisse vous adresser directement à votre bébé avec vos mots à vous durant quelques secondes, à travers vos pensées, peut-être même à travers votre parole à haute voix. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous êtes prêt à l'accueillir, à grandir en tant que mère à ses côtés et à écouter toutes les guidances qu'il va pouvoir vous proposer. Car la grossesse est un moment de partage entre votre enfant et vous, et vous et lui. Il est votre guide, in utero, alors accueillez ce que votre bébé vous propose maintenant. Dès son plus jeune âge, dès son plus jeune âge, votre bébé partage déjà des sensations avec vous. Des sensations d'incarnation liée à l'énergie de la terre à ses sens à la vitalité dont il a besoin la bonne nourriture il va vous guider pour que vous lui donniez les bons aliments pour lui avec ces aliments vous aurez un système digestif qui fonctionnera parfaitement ces bons aliments de la terre, vous aurez également un système sanguin adapté pour nourrir votre bébé. Avec l'oxygène que vous respirez, vos cellules vont pouvoir être stimulé et nourrir votre bébé. Avec les moments de détente que vous prenez, vous allez pouvoir vous ressourcer très rapidement maintenant. Progressivement, les images de votre lieu-ressource se dissipent, peut-être même sont totalement dissipées maintenant, et puis vous sentez que vous pouvez ressentir un peu plus votre corps, votre bulle de protection tout autour, toujours présente, et que vous allez y revenir progressivement de ce lieu-ressource à votre siège où vous vous trouvez maintenant à la position de votre corps sur la chaise, à la position de vos pieds sur le sol. Vos appuis de tout votre corps, de tout votre corps, les appuis de tout votre corps, vous les percevez maintenant. Vous les percevez maintenant. Et vous allez pouvoir, à votre rythme, à votre rythme, vous allez pouvoir vous réveiller et ouvrir vos paupières fermées. Et prendre de profondes respirations. Voilà, une première profonde respiration. Très bien. Et encore une profonde respiration maintenant. Et encore une nouvelle respiration à votre rythme. Voilà, c'est très bien. Vous êtes parfaitement réveillé maintenant. Vous êtes parfaitement réveillé. Et vous avez sensation de tout votre corps, de tous vos muscles, de tous vos os, de tout votre corps positionné là sur la chaise. Et bienvenue dans cette découverte de l'hypnose relaxation je vous remercie pour cette écoute j'ai été très heureuse de vous accompagner sur cette première séance et vidéo et à bientôt